Madame local, c'est un documentaire pour montrer ce qui se passe dans notre beau pays, dans notre belle Belgique, pour montrer les citoyens aussi, les producteurs locaux, et en quoi consommer local et surtout manger local est important. Donc c'est un documentaire de vie. Au début le projet c'était plutôt de faire une série web, mais au final vu les images qu'on avait tournées et tout, qui étaient quand même de qualité, on s'est dit bah, pourquoi pas faire le cinéma et passer au cinéma. La souveraineté alimentaire, c'est important pour nous. On a, on a peur hein, qu'un jour, y aller sur marché soit vide. On a l'impression que ça pourrait arriver vite. Et donc, euh, voilà, ce, ce film peut aider euh, pour se préparer à ça, c'est cool. Ce qu'on a pensé par rapport à ce documentaire, c'était de montrer aux gens que la Belgique s'était mise dans le move un peu de demain et leur montrer ce qui se passait maintenant chez nous. Euh, le film, pour moi, Tandem Local, c'est avant tout un film humain. C'est un film euh, où, bah, en le réalisant et en euh, passant du temps avec les personnes, en fait, on a voulu euh, que les gens vivent ça au cinéma. En fait. C'est un film où les gens vont s'asseoir et genre, prendre le temps en fait, d'écouter les agriculteurs. Les agriculteurs qui sont sur le terrain, qui euh, vivent euh, bah, le maraîchage ou euh, l'élevage à 110%. Et c'est vraiment prendre conscience de leurs problématiques. Parce qu'il n'y a que qui peuvent parler de ça. Dans les autres films, en fait, on entend souvent des experts parler de ça, des agronomes, etc. Là, c'est vraiment des gens soit jeunes, soit vieux, etc., qui poussent leur ras-le-bol ou leur euh, émerveillement sur leur métier, en fait. Pour moi, c'est ça le film Tornado Local. Maintenant, euh, on a envie de faire euh, comprendre euh, aux spectateurs que manger local, c'est l'acte militant le plus simple aujourd'hui, et qui couvre un tas de pôles, politique, agricole, sanitaire, écologique, social et économique. On croyait en ce film, en fait, parce qu'on voulait faire un film, et bah, on l'a fait, en fait, on l'a fait. C'est un peu ça que j'ai envie que ce film et qu'on a envie que ce film reflète en fait, c'est que si on a une passion, si on a envie de faire quelque chose, c'est possible, même sans moyens, c'est possible. Il faut plus se bouger, se bouger à dix mille mais c'est possible, on peut le faire. Quoi. Comme disait Doc McBrown dans Retour à la future, quand on veut très fort quelque chose, on <rire> finit toujours par y arriver. <rire> Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.